Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin après une, une longue pause mais euh, c'est parce que j'ai beaucoup écrit en fait tout simplement, j'ai beaucoup écrit en, en avril et en mai, euh, d'ailleurs je vous renvoie à mon compte Wattpad et à mon histoire tant qu'il le faudra, si vous voulez aller lire vous allez voir c'est bien, euh, donc voilà j'ai beaucoup écrit donc euh, je n'ai pas beaucoup tourné de vidéos, ceci étant dit je reprends aujourd'hui du service euh, vous savez sans doute qu'en février, mars-avril s'est déroulé le Rainbow Challenge, un challenge littéraire qui mettait en avant euh, les livres, la littérature, les personnages LGBT+. Alors, je vous mets dans la description le lien vers la vidéo de présentation, la vidéo de conseil lecture, euh, et de ma pâle l'article de blog qui explique le Rainbow Challenge, et j'ai fait un article bilan de mon Rainbow Challenge sur le blog, parce que c'était plus pratique et qu'il y avait vraiment beaucoup de livres. Et là, aujourd'hui, je ne vais pas faire dans cette vidéo le bilan total de mes lectures du Rainbow Challenge, mais je vais juste vous montrer un peu euh, les belles surprises que j'ai eues, parce que même si j'ai pas lu autant de bouquins euh, que je l'aurais pensé ou que je l'avais envisagé, euh, j'ai quand même fait des belles découvertes et je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un peu plus en détail euh, dans une vidéo pour vous donner envie de les lire, tout ça, tout ça. Alors il se trouve que j'ai lu pas mal de BD, c'est vrai que ces derniers temps je suis assez branchée BD, assez branchée mon gars. Euh, donc voilà, il y a eu quelques belles découvertes, notamment Tout va bien de Charlie Jean-Mort Gainmore, je ne sais pas comment on prononce son pseudo. Donc, c'est une BD euh, aux éditions de Delcourt. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur pour vous donner une idée. C'est tout dans les tons bleus, c'est très joli. Et c'est l'histoire euh, d'Elie, qui a 20 ans, euh, qui a jamais eu de relation amoureuse jusqu'à présent. Et euh, c'est l'histoire de sa vie. Ça parle de, de sa première relation amoureuse avec euh, quelqu'un qui, qui est son ami, slash meilleure amie. Euh, ça parle de sa dépression, de ses sentiments, de sa santé mentale. C'est quelque chose d'autobiographique d'ailleurs, euh, il faut le préciser, qui, je pense, met en lumière un peu cet état dans lequel on peut être euh, à la sortie de l'adolescence et au début de la vie d'adulte, quand on sait pas trop où on en est, on sait pas trop ce qu'on fait, à la fois on est censé être grand et en même temps on a peu d'expérience. Euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. On le comprend plus ou moins au cours de l'histoire, mais euh, euh, Ellie est, alors je, je dirais, non-binaire. Euh, à la fin, il y a un épilogue et on voit que euh, le personnage a, a transitionné. C'est pas au cœur du récit, mais euh, ça existe et c'est montré, donc voilà, je pense que c'est important de, de le noter parce que peut-être ça motivera d'autant plus euh, certaines personnes à, à le lire. J'ai lu aussi la fin d'A Romantic Love Story, alors là c'est le tome 4, mais bon, j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Euh, J'avais fait une vidéo pour vous présenter un peu A Romantic Love Story, qui est l'histoire d'une mangaka qui est asexuelle et aromantique et se questionne un peu là-dessus, et elle rencontre deux garçons qui sont amoureux d'elle, et il y a un côté un peu triangle amoureux. Donc, euh, la fin. Euh, c'est important de vous en parler, donc ça spoil, j'en ai en la mettre. Je suis très contente cette fin, euh, dans le sens où l'héroïne reste fidèle à elle-même et il n'y a pas cette révélation dont j'avais très peur de genre l'héroïne en rencontrant des garçons finit par se rendre compte qu'en fait elle n'est pas asexuelle, qu'en fait elle n'est pas romantique et elle découvre l'amour et, et ce genre de choses. J'avais très peur de ça. Euh, parce que je trouve que ça aurait été dommage, et surtout pour un manga euh, dont toute la com' est basée sur euh, la sexualité et la romantisme. Euh, donc voilà, c'est pas le cas, euh, l'héroïne reste fidèle à elle-même, c'est très bien, les deux garçons aussi avancent euh, dans leur vie et se rendent compte de différentes choses. Euh, le, le livre est un peu entre euh, comédie et pédagogie, euh, tout au cours du manga, euh, qui est donc en 5 tomes, euh, on, on utilise des, des ressorts de la comédie romantique avec euh, le triangle amoureux, euh, euh, les baisers euh, forcés, euh, des choses comme ça. Et euh, je trouve que la mangaka déconstruit plutôt euh, de manière intéressante euh, tous ces tropes de la comédie romantique et tous ces tropes du triangle amoureux et, et, et des choses comme ça. Et de manière assez intelligente pour poser un regard plus féministe dessus. Et euh, en ce sens, je pense que voilà, c'est un, un livre euh, qui est intéressant. Voilà, maintenant c'est terminé, il y a 5 tomes, et je pense que je peux vous dire, euh, allez-y, allez voir ce que ça donne. Euh, en tout cas, vous n'aurez pas cette déception à la fin de « Ah bah finalement, euh, le titre est très mensonger, quoi. » Un petit album jeunesse, tic tic tic, euh, dont j'ai parlé sur Instagram, « Un jour mon prince viendra » d'Agnès Laroche et Fabienne, Brunet, qui est aux éditions talent aux éditions Talon, que je vous conseille hein, de façon générale. C'est une très bonne maison d'édition que je trouve qui est assez engagée sur les, les sujets féministes et la représentation de manière générale. Un jour mon prince Bindra, c'est très simple, hein, c'est l'histoire d'un crapaud à qui on dit euh, depuis qu'il est petit, euh, le jour où tu recevras un baiser d'amour, euh, tu te transformeras en prince. Et donc il est embrassé par des tas de petites princesses, euh, sauf qu'il bah, n'est jamais euh, transformé en prince. Et euh, à la fin, qu'est-ce qui se passe euh, Il rencontre un petit prince euh, qui l'embrasse, et hop, magie, il se transforme en prince lui aussi. Et tous les deux euh, vivent leur petite histoire d'amour, et peut-être un jour ils vont se marier. Voilà, c'est comme ça que ça finit. C'est très chou, j'avais fait un concours sur Instagram pour vous permettre de gagner des exemplaires, bon là, il est fini depuis un moment, mais quoi qu'il en soit... Je vous conseille ce petit livre euh, qui est cool, et puis ça change un peu de la princesse qui n'aimait pas les princes, qui n'aimait pas les princes, qu'on commence à connaître à force. Donc voilà un de vos livres à ajouter dans la bibliothèque euh, de vos enfants, de vos nièces, de vos neveux, de, de qui vous voulez. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée, euh, mais euh, au cours du Rainbow Challenge, j'ai lu l'excellent euh, Dans un rayon de soleil de Tilly Walden. Euh, donc je vous renvoie à la vidéo où j'ai tout détaillé, mais en gros, c'est de la science-fiction avec des lesbiennes, avec un personnage non-binaire, avec des dessins absolument magnifiques. Enfin moi j'adore la manière dont c'est décidé, les couleurs, le découpage, le cadrage des images. Euh, ouais, non je trouve ça absolument euh, magnifique, et en plus, euh, je veux dire, euh, c'est de la science-fiction, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des vestiges anciens, il y a des trucs un peu mystérieux. Alors c'est vraiment de la SF comme j'aime, euh, avec un côté très onirique et de découverte un peu de l'espace, et... Euh... Oh Très très bien, euh, c'est une très grosse BD comme vous pouvez le constater, donc vous en avez un petit peu pour votre argent. Euh, et en plus je suis en train de le, le relire en ce moment, et euh, ouais, la deuxième lecture est, est aussi bien que la première si ce n'est meilleure parce que du coup je fais un peu plus attention aux illustrations et un peu plus attention à l'histoire aussi, je suis un, un petit peu plus attentive euh, là-dedans. Donc voilà, lisez ça. À toute fin euh, du Rainbow Challenge, j'ai lu Pour l'amour de Dieu Marie de Jade euh, Sarson, euh, qui est paru aux éditions Cambourakis, Oui, c'est ça. Les éditions Cambourakis qui me l'ont envoyé. Alors, c'est l'histoire d'une femme euh, dans les années 60, dans les années 80. Enfin, c'est l'histoire d'une vie. Hein, donc, c'est sur plusieurs dizaines d'années. Et ça commence, elle est dans un collège catho évidemment. Euh, sauf que elle elle est vachement libre et elle ne demande qu'à aimer, aimer les garçons, aimer les filles, aimer, aimer le monde entier en fait. C'est une héroïne donc qui est pansexuelle, euh, c'est écrit dans le résumé, le mot est écrit, pansexualité, je pense qu'on peut le noter. C'est vraiment très beau, c'est sur l'amour, c'est sur la famille, le deuil aussi beaucoup, euh, la construction de son identité et... La différence, et voilà, des sujets comme ça. Euh, c'est une histoire qui est vraiment très positive, et j'aime énormément aussi la manière dont c'est. Bon, à la fois la manière dont c'est dessiné et, et la manière dont c'est mis en couleur, euh, puisque à chaque période de la vie euh, de, de l'héroïne, on a, on a des couleurs différentes. On passe par le rose, on passe par le violet, euh, on passe par le jaune euh, et le rouge, et, et voilà, c'est très beau. Et il y a ce fil conducteur qu'on retrouve un peu dans le bleu, d'une couleur chaude, ça m'a fait penser à ça. Vous savez, dans le bleu, est une couleur chaude, il y a les cheveux bleus et, et la couleur bleue qui, qui revient dans le livre. Et bien là, c'est la couleur jaune avec les cheveux euh, de l'héroïne, les cheveux blonds euh, qui reviennent comme ça tout le temps. Euh... Non, c'est vraiment très bien, euh, je vous le conseille, allez-y c'est très bien. Et euh, je crois que j'ai fait le tour des BD. Il reste donc euh, deux euh, romans dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais du coup je fais quand même un petit point. Euh, j'ai lu L'école des soignantes de Martin Winkler, Martin Winkler, prononcez-le comme vous voulez, euh, qui est la suite du cœur des femmes. C'est quelque chose qui se passe dans le futur, euh, dans un centre hospitalier qui a été entièrement repensé pour accompagner euh, les personnes soignées, dans le respect du patient, et voilà, quelque chose de très positif et très utopique. Et on suit un héros qui va travailler dans ce centre-là, euh, qui est dans une approche sans discrimination, très bienveillante, etc. Et donc ce personnage a été élevé par deux femmes, il a deux mamans et il est lui-même asexuel. Pour le coup, sa sexualité ou son asexualité n'est pas au cœur du récit, mais on parle beaucoup de la médecine et de comment elle devrait être et c'est un livre qui est très positif. Donc je vous le conseille vraiment parce que ça change des récits qui dénoncent la réalité certainement, mais qui du coup peuvent être un peu plombants. Et la dernière belle découverte du Rainbow Challenge, c'est I Was Born For This de Alice Oseman. Je fais une vidéo dédiée, J'ai fait beaucoup de vidéos dédiées, j'admets. Euh, bref, euh, c'est en anglais par contre, ça n'a pas été traduit en français. Euh, malheureusement, euh, Nathan, qui a traduit les autres bouquins de Alice Osman a décidé de ne pas traduire celui-là. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que euh, l'héroïne est musulmane et porte le voile et euh, l'autre, le héros, le deuxième héros trans, je ne sais pas. Mais bon, disons que ça pose question. Donc comme toujours avec Alice Osman, beaucoup de diversité, et euh, cette fois c'est sur euh, la célébrité, puisqu'on suit euh, une fan d'un groupe de pop-rock et un membre de ce groupe de pop-rock, et tous les deux ils se rencontrent, et c'est pas une romance je précise, et euh, ils apprennent à se connaître, et euh, ils réfléchissent sur eux-mêmes, ça parle beaucoup de santé mentale, de prendre soin de soi, euh, du rapport avec les autres, c'est vraiment très très bien. J'ai pas trouvé ça trop difficile à lire en anglais, euh, notamment du fait que c'est contemporain et que du coup il n'y a pas un vocabulaire euh, très compliqué. Très bon livre, euh, très gros coup de cœur. Et je crois que voilà, c'est terminé, euh, oui j'ai fait le tour, l'école des soignants, tout va bien, I was born for this pour l'amour de du mari, dans un rayon de soleil, à Romantic Love Story, et un jour mon prince viendra. Donc voilà, c'était mes, mes belles découvertes du Rainbow Challenge. C'est vrai que j'ai eu plus de déceptions au cours de ce Rainbow Challenge que de, de choses très positives, euh, ou alors des, des livres un peu en demi-teinte, vous verrez dans le bilan que, que j'ai publié sur le blog. Mais bon voilà, ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas lire que des livres bien tout le temps. Et, et voilà, et puis ça me permet aussi de, de vous conseiller euh, soit de lire des livres, soit de ne pas lire d'autres. Donc voilà, j'espère que vous, ça vous a plu, que si vous avez participé au Rainbow Challenge, euh, vous avez pu lire des choses intéressantes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les livres que vous avez lus au cours du Rainbow Challenge, euh, et donner votre avis aussi pour savoir si euh, est-ce qu'il faut qu'on les lise ou pas. Euh, Dites-moi aussi si ça vous plairait que je réorganise ce challenge l'année prochaine. Euh, voilà, c'était une première édition, c'était un premier test. Pour le coup, si je le refais, euh, bon déjà je changerai les thèmes, parce qu'il y avait différentes thématiques. Et je sais pas si je mettrais les histoires de points, parce que je crois qu'au final personne n'a vraiment utilisé les points, donc je pense qu'on qu aura les points. Hein. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Euh, N'oubliez pas, si vous le pouvez, de me soutenir sur Utip. Vous pouvez regarder des pubs euh, qui me rapportent des petits centimes, et puis vous pouvez aussi faire des dons euh, si vous le souhaitez, parce que ça me permet de, de poursuivre la chaîne et de soutenir mon travail, etc. Et c'est vraiment bien, merci à ceux et à celles qui le feront. On se retrouve très vite pour des prochaines vidéos, qui parlent de livres ou qui parlent d'autres choses, on verra. Euh, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.